Ah oui mais ça filme j'avais oublié <rire> Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau dans ton clash Oui je sais je suis un peu en retard il est vrai mais... Bon enfin, ça c'est bon quoi hein, voilà Avant que ce DTC commence vraiment j'aimerais dire à tous ceux qui me traitent de plagier Intel, Intel, Intel... tel, tel A tous ceux là j'aimerais leur montrer ce commentaire. Le commentaire que cet homme a mis, homme totalement méconnu aux yeux du monde, décrit parfaitement pourquoi mes E.P.B. ne sont pas, ne seront jamais du plagiat. Maintenant, on va passer à l'explication. ever widel c'est tous les jours t'es un bolos, c'est un bolos tu fous le cancer, il a le cancer une putain de nyanderet, c'est une Tu vas bientôt décéder, il peut pas décéder Ta femme est morte, sa femme est morte tu es tout seul, il est tout seul rayon de l'idole, j'avais pas de rime en tu t'es tout cramé, il est cramé t'es pas aimé, il est pas aimé tu l'as dans le cul t'es décevant, il est décevant pas amusant, il est amusant il... Fuck Ça c'est trop bizarre Maintenant c'est parti pour la démo pourrie Et à chaque DTC je vous montrerai la démo pourrie Car il faut savoir que à chaque fois je fais une démo pourrie entre parenthèses avant de, avant de mettre le pb en ligne C'est pour ça Démo pourrie pas bien faite. Voilà C'est la démo pourrie C'est ça C'est bon T'as vu et maintenant, pour clore cette vidéo, j'aimerais vous dire que le grand gagnant de l'EPB est l'annonceur. Oh, j'ai gagné Oh, j'ai gagné Et moi, c'est fini Non